Et on voit qu'elle reste attachée là où commence la naissance du nerf optique. Ici, la rétine est totalement décollée, sauf là où elle se continue par le nerf optique. Et la couche ici, profondément située par rapport à la rétine, c'est la choroïde. On a...